super et ouais, donc maintenant il n'y a incroyable. plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de crash ouais, et on sera ça. content ouais, ouais. ah le Remington je l'ai pas je l'ai pas pris après euh, les petits défis comme ça et tout les petits défis amusants ah bah je l'ai pas pris aussi non bah on faudra remonter, façon, on devra remonter ah putain ouais on va devoir remonter euh, donc du coup attends ah eh, mais on peut nos clips sur euh, sur buried non non euh... sur Redacted on peut pas nos clips non non non, <rire> bon, non. dommage Tiens, va ouvrir la banque, va ouvrir la banque, comme ça je vais ouais. remonter. Ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Va ouvrir la banque, je vais aller, aller chercher. Putain, le Remington, ça va pas être marrant. Heureusement qu'il y a pas passe quand même, ça me rassure. Ouais, tu vois, ça, ça, ça devrait être sympa. Bon, j'ai en profité pour faire mon intro. Bonjour à bah tous et bienvenue dans ce nouveau défi. Je suis accompagné d'une personne dont la map préférée est Buried. Étrange choix, <rire> mais je comprends, l'ambiance. l'ambiance est plutôt pas mal. Ah non ah non, étrange choix quand même euh, En fait, pour euh, on va dire que pour faire des manches, c'est la pire map. Mais pour faire des défis, je pense que c'est une des meilleures sur BO2. T'as beaucoup, ouais. beaucoup de placement, ouais. tu peux faire tu peux mettre tes armes un peu partout. Ouais, t'as du plus sympa à faire. Ouais Je vais libérer Leroy, du coup on va faire euh, la prépa, euh, la prépa euh, du défi. Vas-y, euh, j'allume le courant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour euh, avancer bien Ouais, tu peux prendre le remontant. Dans le premier remontant, c'est moi qui l'ai. Es. C'est toi qui l'as le premier remontant. Euh, je vais aller ouvrir. Euh... Je vais remonter vers le Remington. Ok. Euh... En voilà. fait, faudra qu'on passe par les tunnels pour euh, se rendre à la pièce euh, du défi. D'accord, par les mines. Ouais, ouais, Ok, ouais, ouais. d'accord. Et moi, okay, faut que okay, je fasse 2500 dessus. points parce que, à part si t'as le point taser, au euh, pire, j'aimerais bien euh, que tu prennes le point taser, tu me donnes un peu de sous. Tu vois D'accord. Tu peux Mais tu, après, après hein, je vais mais... Après je vais être très tenté de l'utiliser <rire> ah, euh... ah ouais c'est vrai ça <rire> Ouais bah non ouais, c'est <rire> Ça va tu peux tenir sans sous ou pas Ouais ouais <rire> je peux tenir sans sous ouais, je vais me débrouiller Parce que je vais vraiment être très très tenté euh... <rire> Sinon après le défi devient trop simple non <rire> Surtout boh... le point taser si jusqu'à la manche 13 ou 12 Ouais, c... ouais bah après 13 je pense qu'on devrait les faire quand même mais Ah c'est bon ça va le faire je vais faire 2500 points tranquille ah mais attends, le dessin du Remington, du coup, vu que j'ai récupéré le remontant. Bah tu l'as, il... non Bah je sais pas. Bah je sais pas non plus. Attends, comment ça se passe Parce qu'il a disparu, du coup j'ai le remontant. Il est peut-être remonté, peut remonté du coup. Remonté, <rire> vu que t'as pris le remontant. Ouais. <rire> je, la, je la sentais venir la blague. Euh, non je peux pas, ouais il a dû. Il a okay. dû remonter. Il a dû remonter, voilà, c'est ça attends je vais aller chercher de nouveau. <rire> ça le fait rire en plus hein. ça le faire hein. mais j'aime bien j'aime bien les blagues comme ça ok ah, c'est bon eh, le as petit pas... mastodonte t'as pas roulé dessus donc mon premier dernier mastodonte <rire> de la soirée de, la... de la journée ouais, voilà. enfin, de ça. la partie ouais de la partie ok hein. de, de, okay, ok ok très de, bien de, de toute la vie ok très bien bah ça me va ça me va bon alors euh, du coup je vais aller récupérer voir si je peux pas aller récupérer le dessin du remington Yes. C'était un ah. truc sympa quand même le, le, ce, ce système de dessin, moi j'aimais bien Ouais ouais ouais bah après euh, le fait qu'il n'y ait pas des armes vraiment à titre au mur c'est un côté cool Et puis c'est un côté aussi euh, où on peut pas vraiment euh, prendre des... Euh, par exemple moi pour les défis j'aime bien... Euh... Par exemple la, le premier défi que j'ai fait sur ce map c'est avec Jim, c'était le B23R tu vois, on descend ah, des, remis juste en bas Ouais, ouais. Euh, Bah tiens si tu peux passer par les mines et di aller direct ouais. au... <rire> je ah. vais, je vais recommencer du coup Vas-y. <rire> Let's go. Franchement, elle est magnifique cette map. Ah, bah, même bon. à chaque fois que j'y retourne dessus, je me dis, mais c'est incroyable le travail qui a été fait quand même dessus. Franchement, oh, c'est vrai que l'ambiance, elle est, elle, est, elle est cool. Et pour le coup, bah tu l'as retrouvé dans mon tête, toi, dans le custom. Pour une map de l'époque. Bah ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Mm. J'adore euh, tout, toutes les ambiances Far West. Euh, bien Ambiance un peu cowboy, euh, western. Euh, J'adore. Ouais, <rire> bah, du coup, Dexter, ça sera la... Premier, la première personne depuis bah, la reprise de, de mes défis, bah, quelqu'un qui, euh, qui est nouveau sur YouTube, mais bon il est pas nouveau mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui est là, qui est présent, il fait des streams tous les jours, c'est quelqu'un que vous connaissez pas pour le coup, euh, tu, tu, d'ailleurs tu veux peut-être expliquer un petit peu ce que tu fais sur YouTube euh, bah si tu veux euh, si tu veux qu'est-ce que je pourrais dire je déteste je déteste me présenter ça me d'un seul coup ça me fait monter le stress et tout c'est un peu de un peu de pudeur bah il fait du, Mais, euh, bah, tu fais du zombie euh, tu voilà, fais des je jeux d'horreur ouais. je fais des jeux d'horreur je fais des vidéos histoires sur euh, d'autres jeux enfin je fais je fais un peu de tout ouais. j'ai commencé vraiment sur le zombie on va dire voilà et là en ce moment euh, pile en ce moment donc c'est marrant qu'on fasse cette vidéo à cette période là euh, je me je me, diver je me diversifie et je pars vers d'autres horizons, voilà, euh, je, je fais beaucoup de vidéos euh... T'as ouais, joué à... à... ...anecdotes, ouais Comment ça s'appelle Daylight, euh, The Last of Us, enfin, des jeux comme ça Ouais, bah, The Last of Us justement, ouais j'ai sorti une vidéo dessus euh, Je vais jouer au deuxième ouais. qui sort dans, dans quelques jours là, dans 6 jours précisément Il sort sur voilà, PC, je vais PS4 Il sort sur PS4 parce que c'est une exclus okay, Sony okay. Et euh, bien sûr je vais, je vais répondre, je peux déjà commencer à... Ah oui, ah, à... oui, oui, oui ah, vas-y, tu peux y aller, oh, ça y c'est parti Nickel ça y est c'est parti donc là ah ouais, on peut on plus est... sortir Ah c'est ça on sort plus c'est fini On peut aller en bas ou pas ou, Ouais tu ou, peux ou, aller en, en bas, bas ouais si tu veux ouais. Ok très bien très bien Et ouais The Last of Us qui sort dans 6 jours Donc ça j'ai vraiment hâte euh, Mais à ce moment où la vidéo sort à mon avis il doit être en train de euh, Il doit être déjà sorti, il ouais, y a moyen. Ça va être le jour J, J puisque ça sera un vendredi euh, The Last of Us, je pense, à mon avis. Ouais. Ça sera, euh, si ça sort vendredi prochain, ouais. Donc ouais. C'est un, un jeu de quoi, ça C'est un peu... C'est quel style Tu survives euh, C'est... Alors, c'est un survival, dans le sens où, euh, ouais, donc tu dois affronter des zombies, mais pas que. Euh, c'est vraiment un jeu d'aventure, en fait, avec une, un scénario très bien ficelé. On va dire qu'en termes scénaristiques, c'est absolument extraordinaire. Euh, genre l'histoire et tout, il y a vraiment une grosse équipe de scénaristes derrière ce jeu. Et euh, c'est plutôt. Ouais, c'est. Non, c'est pas un open world, mais c'est un. Je sais pas comment dire. C'est un dis jeu open world, c'est genre une grosse carte. Ouais, ouais non, c'est à dire un open world c'est tu fais ce que tu veux quoi, dans une map c'est un monde ouvert quoi, okay. comme euh, GTA quoi, c'est un GTA like, okay, okay, ouais, okay. c'est pas comme ça, c'est pas du tout comme ça, c'est plutôt, euh, c'est juste que c'est un jeu couloir mais t'as des grands, des, des grands niveaux quoi, on va dire, et euh, t'as plusieurs possibilités euh, de, de, de, de jeu quoi, c'est à dire que tu t'étais pas forcément obligé d'être frontal euh, avec les ennemis, tu peux aussi être plutôt furtif euh, voilà et euh, c'est un jeu d'aventure et c'est l'histoire d'un homme et une, euh, et une jeune fille voilà qui développe une relation père-fille une très belle relation okay. et, euh, et voilà et, et c'est très un, prenant il y avait un mec qui joue, qui joue aux zombies on y revient mais qui avait beau, qui a beaucoup joué à ce jeu la relaxing end il avait... ah, ah je... The, Last ouais, The Last of Us ouais The Last of Us ah bah ouais The, The Le Le Relaxing End ouais maintenant mmh. il est dans les unboxing quoi mais euh... <rire> Mais c'est un. c'est un. bien sûr, c'est la référence euh, en ah zombie. Ouais bah je trouve. Ouais j'ai coupé. Pas, pas de la référence France sur The Last of Us, okay, mais okay. en zombie euh, ouais, nous, ouais, il ouais. nous a toujours tapé des.. Bon c'était un des premiers joueurs. Moi euh... ouais, c'est un des premiers mecs que j'ai suivi, hein, Roser Relax. Tu peux prendre la bombe hein Oui oui tu peux on peut Ouais tu peux prendre des.. Bon. Bah pour l'instant ça va. Ouais enfin, pour l'instant ça euh... va. Euh, Attends qu'ils se mettent à courir, on verra après. Ouais ouais, ouais ouais. ouais. <rire> je suis un peu le malin là. J'en pro profite. Ah, moi non, ceux, ceux qui m'ont aidé à, à démarrer Youtube je crois c'est bah The Kiri 78 avec les commentaires et ouais. euh, gameplay euh, The Relaxing D'accord Yotes Laya okay. aussi que j'aimais bien euh, c'est un peu un joueur euh, zombie américain qui bah maintenant il est décédé <rire> mais ça. Attends, ouais <rire> je... Comme toi je commence, à... je commence à De quoi qu'est-ce qu'il y a T'as les décédés euh, je, je... Non, j'ai eu un petit coup de stress quoi. Je me suis dit, c'est. Faut pas que je reste en bas. Je pense que je suis mis en haut. <rire> je sais pas. Ouais, bah si, bon, en haut. Si tu veux. Non, mais en fait, c'est horrible le Remington. Ouais, ouais, c'est des J'ai toujours génial. détesté ce fusil à pompe. Hein. Toujours. T'as pas ce passe Ouais, ouais, ouais, j'ai pas passe passe. Ah, mais va falloir paquer, hein. C'est le. Mais <rire> <rire> comment je vais. Je peux utiliser le flingue un peu Oui, oui, bien sûr. Et t'as déjà fait ce défi Non. D'accord. <rire> c'est nouveau. Voilà. Pour l'instant ça va, pour l'instant ça va. Et par contre du coup on a qu'un essai. Hein. Ouais ouais bah, bah attends. C'est le jeu hein. c'est normal hein. si on a 36 essais. Euh... C'est léger ma pop. Non, non, non. Oh la vache. Oh là là là là là. On va refaire des barricades. Ah, je sais pas combien de temps je vais tenir. Mais si tu vas tenir, au pire tiens en haut, là tu tiens devant passe-passe Et j'ai droit de rien. Oui bah ouais Ouais, <rire> ouais ça okay. ça va Ouais OK. Sinon, okay. après on est cuit cuit cuit, non non, bah si tu ah. peux hein, si tu peux, il faut que je serpille aussi Ok Mais ça c'est mon art D'accord, d'accord Et du coup tu me demandais par rapport au stream, moi ouais, ça fait depuis, bah, janvier depuis que je suis chez ma femme qui a la, la fibre Ouais, d'accord euh, bah là après quand je vais reprendre le taf, quand je vais bosser en Suisse, là, bah, je ne vais pas pouvoir streamer d'ici quelques mois je pense Mais dès que ouais. j'aurai une install euh, et que bah, j'aurai un chez moi déjà, parce qu'au début bah, je vais être chez mon frère qui lui habite à Lausanne en Suisse ouais. Donc je vais là-bas euh, Dès que j'aurai mon appart à moi, ma connexion à moi, que je serai posé tranquille, et bah, là je pourrai déjà penser à voir au niveau du planning qu'est-ce que je peux faire euh, mm -hmm. Pour le streaming, mais du coup ouais, je compte bien aussi me relancer sur internet Pendant un moment j'étais pas apte euh, Par rapport à des états de santé, je t'expliquerai plus tard ouais. Pendant un moment je pouvais pas faire ça, puis après au final euh, la santé ça a été beaucoup mieux Et puis bah j'étais passé à autre chose Le gaming c'était mm -hmm. plus ça, je faisais du sport, je faisais vraiment plein de trucs D'accord Mais au final j'avais pas la co <rire> Et quand okay. je suis arrivé chez ma femme Qui elle a la fibre du coup bah, le Et donc c'est en janvier que t'as repris Vraiment les, j'avais ouais. l'impression que c'était même avant euh, non, okay. Ah non c'est en janvier D'accord ok janvier j'ai bien repris ouais, C'est plutôt pas mal ça Après niveau package ça va être difficile hein, mon vieux. Franchement je pense ouais, qu'on ouais. devrait être Un qui pack en haut un qui pack en bas euh, ah, T'inquiète t'inquiète être... Pour l'instant attends ah, ça, ça, va. <rire> ça va Attends attends pour l'instant je suis pas en sueur. Putain, <rire> il faut, faut que je rejoue un peu aux zombies, que ça fait <rire> longtemps là. <rire> en sueur. Mais tu vois, il y a un moment, a un moment je, je, je, je, vais pas, je vais plus me sentir bien là. Putain, je suis... mais je suis sûr qu'il y a des maps custom BO3, elles doivent être euh, génial là pour, euh, euh, pour euh, rigoler là. Je ah, ah ouais. on l'a fait il y a deux, deux jours je crois, on était ouais. derrière. Ouais. Ouais, elle est super bien là avec le thème d'Indiana Jones. Mm -hmm. Surtout ouais. les pièges et tout, enfin moi je moi je suis tombé dans le vide à un moment je regardais pas tu sais genre j'avançais, je regardé mon chat et genre j'ai avancé et je suis tombé dans le vide et j'ai pas compris quand j'ai regardé mon écran j'ai vu j'étais mort j'ai. Si t'aimes bien ces maps à piège et tout mais après c'est un dans un vraiment un autre mode, t'as les maps sauts so que j'ai faites euh, y en a sur plusieurs. ma. T'en as, as 3, t'en as même quatre, t'en as même 4, as même 4. Euh, Et c'est en fait c'est pas des maps forcément où tu vas avoir beaucoup de zombies, t'as as des phases où t'as pas du tout de zombies, mais c'est des maps parcours et c'est tellement drôle. Parce que c'est très très vicieux quoi, il a, il a foutu des pièges partout Ok, mais moi j'en ai fait une Jigsaw Tu commences, ouais, Jigsaw. Euh, bah, bah, tu je... dois trouver une clé Elle est super bien Jigsaw Ok Bah moi je trouve fait, pas, en fait je trouve que bah il manque les zombies quoi Ouh, Encore il manque les zombies, des pour salles ça. avec des pièges, avec des zombies en plus bah, ça... Oh la la la, sauce en hein. Il manque les zombies et c'est pour ça que celle qui te plairait le plus C'est la map So2 Parce que là t'as des zombies et en même temps, tu dois faire face au piège. Ok. Donc là, ça met vraiment du défi. D'ailleurs, saut 2, c'est celle que j'ai trouvé la, la plus compliquée. Saut so 2. Ok, Oh là là eh... <rire> Ça va Ouais, ouais, bah, j'étais un peu dans la sauce, là. Attends. N'hésite pas à me demander de l'aide, hein, t'inquiète. Au secours. <rire> <rire> Moi, ça va, là, je me démerde pas mal. C'est bon, j'ai mes deux spots, je suis bien. Je vais me reprendre le remington des petites munitions de remington Ah mange 10 bon là ils vont tous courir. Alors attends, on va se concentrer. Ça, j'avoue que le remington c'est pas un cadeau, mais en fait, la haine ça aurait pas été trop simple. À la haine, ah, ça aurait été trop simple. À la carrière, ouais, oh, la haine 94. Bah ah bah non, bah non, bah non, bah non, ça être avec, aurait été un peu trop simple. On faire avec des jarments de la compliqué. PDW, mais ah, je pensais le, le pompe, tu vois, ça va bien. C'est le far west, Ouais ouais, ouais, ouais. On aurait pu le faire que... au SVU, au SVI ça aurait été marrant aussi. Ah SVU c'est puissant, un peu... très puissant. Ouais. SVU, un peu regarde, facile. on se serait mis là où je suis en bas, là ils arrivent tous en ligne, ou même là où toi t'es. Hein. Ouais ouais ouais, encore ouais, un pendant un bon moment quoi. Ah, ouais c'est ça, jusqu'à 20. Ouais. Ah, je préférais faire un, un bon petit défi euh, qui est un peu de, de challenge. Ouais, ouais Donc, alors là. Où, euh... ça va commencer à... où ça va être chiant. Ah bah là, Ouais, là ça va commencer à être compliqué là ouais. <rire> Là ouais là il court. Oh en plus ça les one shot même pas il faut faire des headshots obligatoirement quoi Oh la vache non mais c'est horrible C'est nul attends attends ça les one shot même pas aïe Attends Hop la petite tête c'est bon Une Non je vais y arriver Là voilà, c'est bon si t'as besoin de les escaliers Non mais c'est incroyable comment je suis en galère avec juste un zombie quoi Attends c'est bon je vais Ouais c'est bon nickel C'est bon c'est bon je me replace on se replace sympa Manche 11 Manche 11 Ouais, c'est incroyable, gg. Oh là là Non, en vrai, ça va, manche 11. En vrai, là, je pense que comme ça, on peut, si on arrive bien à gérer le truc, on peut arriver jusqu'à la manche 20 au moins. 20 Non, mais t'es fou <rire> Attends, Non <rire> Non, non. Franchement, déjà, si on fait 15, on est vraiment des monstres. Ah ouais Ah, bah ah, le Remington, là, ça y est, qu'on s'est chatouillé, J'ai l'impression qu'on va mourir maintenant. Tu pourras mettre euh, en titre de vidéo, Les tuto, monstres. comment être des monstres. Voilà, parce <rire> ouais, que je te dis, on va le faire. Allez. Manche fait rêver hein. ah, attends, attends, recharge, recharge, recharge Y'a une bombe Bien oh. ça, ça Et sinon toi tu bosses euh, Moi normalement je... Ouais je, je bosse à côté bah disons que YouTube euh, me permet un peu de payer les fins de mois Ok Même si j'aimerais vraiment que ça devienne... Euh, une source de revenus bah, Ouais euh, vraiment que ça devienne mon métier à plein temps quoi mm -hmm. euh, Même si je dis à plein temps, je suis déjà à plein temps avec YouTube hein, quasiment parce que ça me demande quand même beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Euh, pas forcément les streams, mais les vidéos, tout ça, c'est toujours beaucoup de ouais. beaucoup de travail. Et, euh, et ouais, euh, sinon normalement je bosse à côté, mais là avec le confinement, avec le, le avec euh, bah, euh, le, la pandémie, euh, je, je bossais dans un secteur qui est très touché par euh, ça. Donc, euh, bah, je bosse dans l'événementiel. Donc du coup, il okay. euh, y a quasiment aucun, aucun événement euh, actuellement. <rire> C'est-à-dire dans l'événementiel, tu organises Ouais, je faisais partie de l'organisation euh, d'événements de luxe, euh, de machin. De... Ouais. Nice. Voilà. Et c'était bien, sauf que là, il euh, y en a quasiment aucun qui a organisé. Euh, mm. Ça ne sera pas en septembre, quoi. Après, euh, ça me posait. Imp... C'était intéressant, hein. Voilà. Euh, comme c'est très intéressant comme boulot, mais clairement, je ne veux pas faire ça toute ma vie, quoi mais euh, dès que Youtube me, me permettra de... Ah mais franchement non. là je suis dans la sauce en bas Quoi Je <rire> suis dans la sauce en bas c'est... Ah ouais Ah euh, ouais c'est... Euh, ça commence à tourner Tiens attends je t'aide Oh la bombe la bombe la bombe tu l'as vu, euh, vu. <rire> Ah ouais j'ai vu Ah la la la la la la la manche d'avant hein, on parlait on parlait mais j'étais dans ouais. une sauce un moment ouais. Ouais, ouais ça va moi ça va ça va je me démerde pas mal Je pense que j'ai pris le bon spot Toi t'as le... je t'ai dit en bas c'est plus chaud je trouve Oh mais c'est pas fait... Ah non mais ah, j'ai cru là, que non. la manche allait elle, elle passer. passer. Oh, vache recharge recharge recharge ouais c'est bon c'est a pas beaucoup ouais ouais ça va ça va ça va ça va ça va hein. aïe Oh yo. j'arrive ouais ouais ouais ouais je pense si. est pas mal là. Y a ouais ya des mecs ouais la manche prochaine, je vais essayer de paquet faire un petit pack en bas et la si merde. tu pourras me balancer de des grenades. C'est chaud comment c'est de la merde le, <rire> euh... le manche <rire> oh ouais, Manche 13, manche 13, manche 13, on n'est pas loin du. Ouais, du 15 ah, On n'est pas loin du 15 On n'est pas loin vrai. du 15. En vrai ça reste encore. Enfin moi mon étage ça reste encore très très euh... faisable. C'est surtout toi qui est en bas. Oh putain, en plus y en a qui descendent. Ce que je laisse passer, idée. <rire> si tu survis je sais pas là. Bah si je vais survivre, hein, mais ça va être. Monte pas, hein. Si tu non, montes, dis-moi parce monte que. Pas, mais en fait, va falloir. <rire> Peut-être que tu me grenades là. J'ai fait un petit pack. Ouais. Attends. Je vais grenade ça tout de suite. Ouais, je veux bien. Bien joué. Encore je un tiffon en Ouais ah Ouais. Alors. Oh la vache, mais c'est pas possible Je vais être obligé de monter et je vais redescendre. Euh ouais Je vais prendre la petite... Euh... <rire> je suis en calaire avec juste un sauce. Eh là, tu vas devoir tourner mon vieux. Fais gaffe, je vais retourner <rire> non, en non. bas. Je me dis attends, attends, attends, oh, la <rire> vache. <rire> non, mais non. Meurs pas, meurs pas. Attends, Essaye, non, non, non, mourir. je vais pas mourir. Ah, je vais essayer de pas mourir. Le problème, c'est que la grenade, elle a été... il y en a plein, là, des mal... Putain, putain. Wow, les esquives. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah là, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Franchement, quand tu m'as dit euh, le truc, ah ouais, on va dans le tribunal avec le Remington, je me suis dit oh ça va. Moi. Puis là, en fait, je comprends mieux. Et que c'est la bien. sauce ah, Je vais grenade, je vais grenade, je vais grenade. Merci. Une petite Insta, ça serait cool, allez. Oh là là, oui. Mais oui. <rire> nice. Allez la manche 14 on est en, oh, elle a jamais été aussi proche la manche 15 là. Ah franchement bien, franchement bien je suis content là, on a réussi à faire une bonne manche. Ah là oui, là ça fait plaisir là. Bien joué. manche 14 c'est pas mal, c'est beau comme chiffre, c'est beau. Attends. Bah sur ça ouais c'est sympa. Ah, je suis chaud, là je suis chaud. <rire> c'est bon là on m'arrête plus là. En fait, il se spawn vraiment que dans le tribunal, c'est ça qui est intéressant. Je oh de merde. J'ai été rouge, mais à une vitesse. Non. Monte pas, hein. Ouais, ouais, bah, la, bah, moi, là, bah, ma bah. hantise, depuis le début, oh, c'est que, que, que tu montes à un moment où je suis dans la merde, là, <rire> <rire> tu sais. Tu dis juste, ouais, j'arrive avec un petit pack, hein. Je, je sens le truc. Non, non, non, j'arrive pas là. Pour l'instant, j'ai pas pack Allez. en bas. Aïe. C'est dommage qu'il n'y ait pas un double tap, euh, un permaperque double tap. Je, tu veux que je te grenade euh, Bah pour le coup, euh, si t'arrives à. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Par contre, faut envoyer. Ouais, faut... faut pas me laisser de rampon. Ouais. Attends, attends, attends. De toute façon, j'en ai 4. Oh, ans. je l'ai bien placé. Bien joué. Je crois que je l'ai bien placé, non Pas du ouais, ouais, si elle est pas mal, Il elle est pas mal. Tout. Si, si, si, elle était pas mal. Trop gentil, Forriss, c'est bien joué. Je, je vois la grenade qui explose <rire> à 4 km des zombies. <rire> Attends, attends je vais les, la tenter. Les enfants de merde là. Ah c'est ah, là c'est pas mal, mais du coup il y a plein de Ouais ouais, bah ah, la si Bernese, la Bernese, la est mort là. Aïe aïe aïe aïe aïe, aïe, aïe il faut une bombe, faut une bombe, faut une bombe. <rire> y a une bombe Attends, <rire> non non non, y a pas, aïe, y a pas. Mais là ils vont arriver par les escaliers, franchement. Attends t attends t attends, t attends t attends, je les laisse venir. Je les laisse venir, t'inquiète. T'inquiète. Tu sais moi dans mes jeunes années j'étais joueur professionnel. Ouais. Donc là tu vas assister à une Réa magnifique. Je l'attends, je l'attends, je l'attends. Oh bien joué. Je me casse. Bien joué. Non. Oh là là. Oh ah, tu m'étonnes. Wow. J'ai Ah mais j'ai encore mini masto. Oh mais c'est trop bien. Oh là là là là là là, là, là la Réa. Bon j'ai pas fait une Réa bien 6. C'est ça. Venu elle était oh une bombe. Nickel Je savais qu'il y avait une bombe dans, dans ce tas de rampants de merde. Yes! Bien joué! Eh, mais on va faire 15, oh. je reconnais Vite! vous Oh là là là là là là là! Oh. Mais on wow. revient sur ralenti. Dexter qui sauve la game! Franchement, ouais. <rire> Il y a moyen. <rire> manche 15. Euh, alors là, la manche 20, si on l'atteint. Non. Ouais, on fera pas plus. Putain, j'ai pas pris passe-passe! Ouais, ouais, bah, j'étais peut-être peut un peu utopiste quand j'ai dit, euh, dit manche 20. Ouais, je me suis dit. Ouais, 20, bah, c'est un peu beaucoup. Ça me, ça me semble compliqué en tout cas. Ah mais bien, joué, Laria, je vais franchement. Peut-être qu'en fait, il y a une strat à faire. Je me dis, en fait, le spawn, oh, ouais, il faudrait bah... peut-être le concentrer sur toi. ou ouais. la vache. Ah oui, ouais. mais toi, t'as plus masto. Là, il était concentré. Ouais, mais j'avais mini masto, mais je me suis fait bloquer. Ah, C'était nul. Attends, attends, attends. On va retenter, on va refaire la même. On va refaire la même. Non, ça oh, oh, je suis <rire> ouf. Goutte de sueur. Un peu moins je l'attends, je l'attends, je l'attends. Je pense que ça peut le faire. Bien joué, mais non, c'est un monstre, je reconnais. Le grand joueur. Oh la vache! Alors là, par contre, t'as un. <rire> ah, <ça passe>. tu <rire> avec moi, tourne avec moi, tourne <rire> avec moi. J'ai plus va. Minimasto. <rire> ah, monte, monte et grenade-là, je sais pas. Ou ouais, ouais peut-être que tu montes, tu balances 4 grenades derrière toi, tu redescends, tu remontes. Peut-être. Faire... Ou non, sinon regarde. tu peux on a... remonter. On, attend, on, a ouais, on a le temps, ah, c'est vrai, c'est vrai, vrai. On va, on va vrai. la jouer sécure. Moi je suis pas mais... ben, eh, un héros. Grand joueur, grand joueur, putain. Non, non, arrête. Non, franchement, si tu gères. Si, franchement, tu gères. Attends, ouf, regarde, on, on regarde un petit peu. Et là, on tape un gros sprint. Ouf, oh, ils se sont split Je sais pas si on peut se flopper. Ils se sont split eux. Là, ils sont en train d'arriver des escaliers, fais gaffe. Oh oui, je les vois, je les vois, je les vois venir. Je vais essayer. Le problème, c'est que toi, t'as plus Masto, quoi. C'est. Ah, c'est chaud. Je trouve ça très violent pour. Euh... Ah oh là là. Oh GG. Ouais, enfin. GG, je l'ai vu là, elle, elle était belle. Attends, elle était très très très belle. Toi euh... aussi, t'es gentil, hein. J'ai rien contrôlé. Ouais, qu'est-ce qu'on fait Bah, on va les regarder, hein. On va les faire tourner. Qu'est-ce qu'on euh... peut faire euh, Moi, je, je trois garde grenades. les envies là sur moi, mais euh, peut-être qu'il faut les tuer, hein. Oui, oui, faut je Je sais pas, il y a combien tuer, de vagues ouais. dans une manche 15. Il euh, y en a peut-être euh, deux, Max. Petit à petit, hein Donc là, là ça serait quoi la première En soi, oui. parce qu'on a ouais ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Moi, je vais les tuer petit à petit, comme ça, ils vont respawn doucement. Vas-y. Vaut mieux la jouer safe. <rire> <rire> oh, putain, comment ils m'ont mis tellement vite dans le rouge là. C'est fini Non, y a pas ah, de non bon. ah non, non, ça arrive. Non, si, si, il y a encore du, il y a, il y a du respawn crois-moi. Tiens, tu as vas une insta, oh là là, le feu. Dépêche-toi, dépêche-toi. Des... Tu quoi, peux me couvrir peut... ou pas quand je te reste euh, Je sais pas pour l'instant, oui, mais euh, ça arrive. Hein. En plus, en, tu les as butés. Ouais, ouais t'inquiète. Ouais, je les ai butés. Ça, ça a été. c'est pas. Ah, je sais pas, y a peut-être même moyen que tu finisses la manche je le coup. Ouais bah c'est ce que je me dis en fait si tu m'as dit deux vagues euh, je pense qu'on les a euh... on l'a finir Ah tu vas finir de toute façon pire j'ai rien j'ai rien à sauver hein. fini la manche hein, soldat c'est dommage que tu puisses plus reprendre masto oh la vache ça va être compliqué Ah là t'es tout seul je vais bleed et pas de mourir reste en vie attention c'est en c'est en haut c'est très très très oh, oh non, oh, non <rire> dommage dommage oh. ah mais c'est dur hein en haut, c'est dur. Ah, oh, je pensais pas que c'était aussi chaud. Ouais. Ah, franchement, mais bien joué quand même. Déjà 15 c'est bien. Ah, mis en... Ah, ça m'a mis en sueur. T'as fait deux réa, deux belles réa. Euh, moi en bas, j'ai fait deux trois pas qui étaient, ça va, qui s'est bien passé. C'était le cadeau empoisonné le mort instant. Euh... J'aurais dû. Euh... Bah peut-être, peut-être, t'aurais peut-être dû descendre et. J'aurais peut-être dû le prendre en fait, ou faire la réa et le prendre après. Je sais pas. Non, ou la prendre, faire la réa et après on la jouait. Mais bon, en soi, ouais. en soi ça, ça va, c'est correct. Dommage qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup trop de zombies. C'est oh l'écran noir de l'infini. C'était hardcore. C'est bien. Hey, je pensais pas que c'était trop si compliqué. T'avais aimé Ouais, ouais, moi bah bon, j'ai grave kiffé. Hein. Bon, bah nice. Ah, ça m'a regardé. Une petite sensace, là. Ah, <rire> moi, j'aime bien les défis comme ça, justement. En plus, hein, je vois, tu sais. Euh, bah, déjà, ça me permet, euh, des fois, de poser même euh, avec des potes à moi, tu vois, avec qui je joue. Euh, bah des fois il y a certaines questions que tu ne poses pas vraiment parce que bah, tu es à 4 ou à 3 tout ça et... ou même tu es en train de jouer, faire une game à 2 et tu n'as pas forcément l'opportunité de connaître la personne peut-être bon, après on se connaît pas mmh. non plus de ouf tu vois. mais ouais, on ouais. a pu se poser quand même quelques petites questions qui font que voilà ouais, ouais. Bon, ben... c'était vraiment cool, hein. merci à toi en tout cas ouais franchement bon, c'était ouais, lourd une bonne partie, un bon petit défi, franchement, ah, t'as bien géré, franchement as bien géré. Ah bon, ouais, tant mieux, tant mieux. Bon ben bah, ça va être la fin de marqué. la vidéo, pour euh, vous qui regardez. Euh, donc je rappelle que par rapport à ce défi là, il sort euh, donc un vendredi. Le vendredi qui suit, il y a un nouveau qui défi qui sort et donc le défi est clôturé et les gagnants remporteront donc héros qui pourront euh, se partager pour acheter une map ou pour acheter ce qu'ils veulent, hein, je m'en fiche. Euh, voilà. Bah, merci à tous d'avoir regardé la vidéo si tu as un petit mot à dire pour la fin d'Exter bah, Merci à toi Foris de m'avoir fait venir et puis euh, c'était vraiment kiffant et puis euh, faites le défi aussi chez vous les gars, allez-y faites-vous plaisir à ne pas refaire à, à <rire> ah, refaire à la maison surtout refaire à la maison Ah mais <rire> s'il y en a <rire> un qui sort 20 manches ils vont... ça va être dur je pense Bon, bah, on vous laisse, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt, ciao tout le monde Vas-y, gros bisous